Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 6 mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute cette semaine Il y en a pour tous, il y en a pour tous parce qu'il y a des planètes dans les quatre éléments. Il y a des planètes en signe de feu, pas mal, en signe d'eau, beaucoup, en signe d'air aussi, et en signe de terre, enfin, enfin chacun va trouver de quoi piocher, j'y viens. On commence la semaine avec l'essentiel, le chef d'orchestre incarné, par la condition solaire, le soleil qui actuellement est en plein milieu du signe des poissons, au maximum de sa densité dans ce secteur, en plein milieu du secteur en fait, il amorce la semaine à 16 degrés et il n'est point seul dans ce secteur des poissons. Parce qu'autour de ce soleil dans ce secteur du poisson, quand on regarde le ciel, secteur poisson, il y a le soleil en plein milieu. Et puis dans la foulée, il y a Mercure, la communication, il y a Saturne qui arrive le 7, qui arrive mardi 7 à 13h35 en temps sidéral, ce qui fait 14h30 ici, en métropole à peu près et il va y rester deux ans, un peu plus même. Donc on a intérêt à préparer le, son arrivée. Saturne fait son tour en 28, 29 ans, donc il change rarement de secteur. Il change là, mardi 7, comme ça. Hein. Un moment, il faut bien qu'il bouge. Et puis c'est la date qui invite à ça. Vous allez voir que ça a plein d'influences un passage de Saturne. C'est un gros morceau. Je vous refais une revisite sur Saturne à la fin de la vidéo pour qu'on rentre un peu plus dans le technique pour ceux qui aiment Bref, et il y a aussi Neptune en poissons. Qu'est-ce que veulent ces quatre planètes dans le secteur des poissons et quelle est l'influence pour chacun de nous Bien, alors si on met en adéquation, dans une même séquence, dans un même secteur du ciel, quatre planètes qui ont des colorations, des influences différentes, on les reprend, hein. ça va avoir une incidence pour qui Pour mes signes d'eau, bien évidemment, ceux qui vont être concernés, ceux dont je vais parler à présent, sont avant tout mes signes d'eau, vous êtes les gâtés, hein. mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les signes qui sont dans des angles heureux, hein, à 60 degrés en amont, sont mes capricornes et à 60 degrés en aval de mes poissons sont mes taureaux. Donc vous cinq, je vais vous parler de vous maintenant. Je les refais. Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, mes taureaux. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour vous cinq cette semaine Déjà, l'influence du soleil. L'influence du soleil, l'énergie, la vitalité, la conscientisation des situations, la mise en lumière dans situation, des situations face auxquelles on est confronté. On a une approche plus lucide et plus confiante. Solaire. Et puis également, il y a Mercure dans le même secteur qui est arrivé la semaine passée. Mercure, la communication, on sait qu'en scorpion, Mercure, il a une coloration plus intuitive, c'est de l'intelligence réceptive et sensible. On remarque chez ceux qui ont naturellement Mercure en signe d'eau, très globalement, mais en poisson en particulier au moment de la naissance, une façon de communiquer qui est beaucoup plus intuitive, qui fait intervenir, dans le cadre d'une discussion et d'un échange, un tas d'éléments qui sont au-delà des mots. Au-delà des mots, ça va être la gestuelle, la façon dont on appuie sur un mot ou pas, hein, la manière dont on approche l'angle, le terme des mots choisis. Tout ça sont des informations d'une extraordinaire richesse que les Mercure en signe d'eau captent avec une, une, un talent absolument euh, exceptionnel, l unique, c'est leur valeur ajoutée sur le plan de la communication, c'est ça, l'intuition du ressenti, du feeling, de ce qu'il y a derrière la tête, qui leur permet de terminer les phrases pour les autres, souvent, c'est assez rigolo d'ailleurs. Bref, Mercure est là, pour les mêmes, il veut du bien, il est dans des angles heureux, pour, encore une fois, les cinq dont j'ai parlé précédemment, hein. on les refait vite fait, cancer, poisson, scorpion, capricorne, taureau. Et puis, il y a également Saturne. Saturne, c'est le gros morceau, parce que c'est l'arrivée, et Saturne, il a une fonction, en fait, à la base, c'est pas la plus rigolote, il faut être lucide, quand on voit des trucs rigolos, on regarde des planètes agréables, genre Jupiter, genre Vénus, genre Mercure, des choses comme ça, c'est tout à fait sympa. Lorsque c'est Saturne, ça rigole moins. Pourquoi Parce que Saturne, c'est une planète qui incarne l'hiver, le froid, la rigueur, le, le, les garde-fous structurants, les contraintes, les lagages, les limites, il fait du ménage, Saturne, c'est sa fonction, il doit préparer le terrain pour survivre aux périodes hivernales, en fait, parce qu'il est puissant en capricorne, en verso, vraiment au cœur de l'hiver. Et donc, lorsqu'il arrive quelque part, sa première fonction, son premier impact, son premier objectif, c'est de dégager tout ce qui n'est pas rationnel, tout ce qui n'est pas cohérent. Et donc, dans son périple, hein, là, en poisson, encore une fois, j'y reviendrai à la fin pour vous faire le détail, il va apporter de la rigueur, une sorte de... de tendance à élaguer ce qui ne fonctionne pas, ce qui était un peu vacillant, ce qui était un peu flou, pour les cinq dont j'ai parlé. Donc c'est plutôt un bon apport, mais en même temps, attention quand il passe directement dans un secteur, là c'est le cas parce qu'il entre en poisson, s'il est accompagné d'une période un peu de fatigue, un peu de doute, c'est normal, c'est sa première influence. Il faut apprendre à le gérer, à l'intégrer, à le, se l'approprier. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'on peut élaguer pour y voir plus clair C'est l'idée. Et puis enfin, il y a Neptune, toujours ce mécanisme d'intuition, d'inspiration, de ressenti, de perméabilité à l'inconscient collectif, qui actuellement est toujours dans le troisième secteur, troisième séquence, troisième décan des signes du poisson. Il est très précisément à 25 degrés cette semaine. Il vous apporte au même 5 cette intuition, ce feeling, ce ressenti, cette, cette imagination parfois aussi, cette espérance souvent aussi. Donc il n'est pas nocif en soi, il humanise, dit-on Neptune, il rend plus perméable. Vous ressentez de ceux qui sont autour, vous n'en avez nul besoin, mais c'est un apport supplémentaire qui fait toujours du bien en matière d'inspiration. C'est comme ça qu'il faut le gérer. Voilà, ça c'était pour vous cinq. Mais ce n'est point tout. Pourquoi parce qu'il y en a pour d'autres dont je vais parler à présent. Il y a, en parallèle de ce que je viens d'évoquer, deux planètes qui sont dans le signe du Bélier. Les planètes en question, ce sont Vénus, l'amour, le charme, et Jupiter, la chance, l'expansion, le courant de facilité. Donc ceux qui vont être concernés, parce que je veux dire maintenant, ce sont mes signes de feu en priorité, mais pas que. Ça va être mes Bélier, c'est chez vous que ça se passe, magnifique, hein. Jupiter-Vénus, c'est du bonheur total, mais également mes lions, même influence, également mes Sagittaires, même influence. Donc mes signes de feu, vous bénéficiez en ce moment des deux planètes les plus heureuses qui soient, qui sont Vénus et Jupiter. Mais, euh, je ne vais pas en faire un roman, mais ces deux-là, elles sont extrêmement puissantes et positives. Donc Vénus et Jupiter, la chance, et parfois l'expansion, les facilités, c'est un peu gontrant Jupiter, lorsqu'il est heureux. Hein, bonnes choses qui peuvent arriver, mais il faut les créer Toujours, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes versos. Pourquoi Mes trois signes de feu sont concernés, parce que c'est un élément feu qui nourrit les autres éléments feu, hein, bélier, lion, sagittaire, bien évidemment, et ceux qui sont à 60 degrés en en aval de mon bélier, qui sont mes versos, et bien évidemment, mes gémeaux. Vous cinq. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre La présence cumulée, cumulative de Vénus, la planète de l'amour, du charme, de la chance, mais également de Jupiter, l'expansion, les facilités, voir la vie du bon côté, l'optimisme, le fait d'être dans les clous, d'être positif, d'être positif, généreux, expansif et chaleureux. Voilà les valeurs incarnées par un Jupiter. Vous cinq dont j'ai parlé. Hein, ben. C'est une période à profiter pleinement, parce qu'on peut essayer de faire cohabiter des bonnes choses sur le plan relationnel affectif, Vénus, et également des opportunités qui se décampent, des solutions qui sont mises en situation, des solutions qui, peut-être, traînaient depuis un bout de temps, qui méritent un petit peu l'impulsion nouvelle, l'approche nouvelle, plus positive, la goutte d'huile dans les rouages. C'est ça la fonction jupitérienne, et plus on va aller dans ce sens, et plus on va débloquer les situations qui étaient restées coincées, c'est dit. Voilà pour vous. Et puis, j'ai également toujours Mars. Pff, Mars, je vais vous en faire des tonnes, des romans. Mars, il est en gémeaux. Il est en gémeaux, dieu, il a 21 degrés des gémeaux, il est rentré dans le troisième décan des gémeaux, donc il apporte beaucoup d'énergie à signes d'air. bien évidemment. Mars, l'action, hein, le fameux Mars Giver, très débrouillard en gémeaux, peu endurant, mais très réactif, on ne peut pas tout avoir apporte une force de volonté, une, une, une tenacité, une capacité à réagir en fait, à être dans l'action, hein, je vous le refais, c'est pas possible, à retrousser les manches, Mars c'est ça, il avance, il énergise mes gémeaux, mes balances et mes versos, mes signes d'air en priorité, et quand une planète est en gémeaux, elle apporte un petit plus à ceux qui sont, encore une fois, en amont, en aval à 60 degrés, qui sont mes béliers et mes lions en ce moment, tout ce qui mérite d'y de, de, aller, hein, d'être dans l'action, d'être dans la, la, la volonté réalisatrice, allez-y, allez-y, profitez-en pendant qu'il est en gémeaux. Et puis, pauvre de nous, vierge, poisson, sagittaire, et voilà, on attend qu'il s'en aille en cancer, ça va aller mieux très bientôt, mais pour l'instant, il n'est pas encore dans un an qui nous veut bien, nous fatigue, c'est très simple. Et puis enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre ben, Un petit peu en signe de terre, j'ai dit qu'il y avait des planètes en signe de terre, il en persiste deux, ce sont des lentes. En signe de terre, qui sont concernés par les signes de terre Bien évidemment, c'est Uranus. Uranus, la nouveauté, les idées, la créativité. Actuellement, en plein milieu du taureau, 16 degrés, qui forment d'ailleurs un bel aspect avec le soleil. En ce moment, les idées sont plus claires. Pour qui Pour mes taureaux, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes poissons. Attention, mes scorpions, c'est d'opposition. Donc, euh, pas de prise de position trop soudaine, trop rapide, tranchez pas dans le vif, avancez par étapes, hein, hein, step by step, on dit, un pas après l'autre, euh, forcez pas les situations, euh, faites en sorte d'être le plus harmonieux, doux, positif, arrondissant possible, pour que cette puissante énergie de créativité qui vous anime en ce moment soit canalisée de manière optimale, et qu'on évite ainsi les frottements, les aspérités, les blocages et les obstacles qui sont fréquemment inhérents lorsqu'on veut aller vite droit au but, c'est vrai que c'est efficace, c'est vrai que vous avez cette qualité, mes scorpions, mais point trop n'en faut, point trop faut. L'opposition d'Uranus, ça pousse à aller un peu trop vite quand même. Voilà, voilà pour le ciel. Et puis j'ai toujours Pluton, le dernier de la liste, Pluton. Pluton, il va bientôt quitter le Capricorne. Ça fait longtemps qu'on en parle, il va quitter le Capricorne pendant quatre mois, et puis après, fin 2024, vous verrez qu'il aura une influence définitive pendant 15 ans en Verseau. Mais pour l'instant, il va quitter le Capricorne, on le sait, le 23 mars 2023, et il a mort cette semaine du 6 mars, donc c'est bientôt. Hein. Là, il démarre la semaine à 29 degrés, donc fin du Capricorne, 29 degrés, 38 minutes. Il lui reste donc 22 minutes en temps sidéral avant qu'il passe en verso le 23 mars 2023. On y est presque, voilà. Mais il n'empêche que lorsqu'il est en Capricorne, il protège mes vierges, il protège mes taureaux, il protège mes poissons, il protège mes scorpions et, euh, et puis moi je l'aime bien plutôt en capricorne. Il y a que mes capricornes qui en souffrent bien désolé pour vous, mes cancers aussi mes béliers aussi et mes balances aussi, mais ça va être une nouvelle période qui vous attend, c'est un gros morceau ça, je vous ferai préparer une vidéo pour le, sur le sujet parce qu'une planète qui fait son tour en 250 ans lorsqu'elle change de secteur, vous l'avez bien compris ce n'est point tous les jours, voilà c'est ce que je voulais vous raconter, je terminerai euh, par le rôle de Saturne Saturne, on en fait des pataquets c'est la planète du temps, chronos, planète de l'hiver, planète de la sagesse, planète du recul, planète de l'abstraction, planète qui va, qui nous ramène à l'essentiel pour trouver une, une métaphore imagée. Je vois Saturne comme une phase d'hiver. Si on prend la symbolique d'un arbre, hein, au printemps, les fleurs, tout la, la végétation euh, prend son expansion. Pendant l'été, les fruits, les odeurs, les couleurs, tout ça sont au maximum. Période de l'automne, ça, l'astrologie, un hein, cycle des saisons. L'automne équilibre des saisons, les fruits qui commencent à tomber, on va préparer l'hiver. L'hiver, c'est l'âge de Saturne. Il ne reste sur l'arbre originel qui était la base du raisonnement, le postulat de départ. Il ne reste que le tronc avec un minimum de sève qui persiste pour tenir jusqu'au printemps. Donc, on est dans l'économie. On a, il n'y a plus les petits oiseaux, il n'y a plus les fruits, il n'y a plus les feuilles ou très peu, hein. Il ne reste plus que ce tronc qui doit survivre. Et c'est ça le boulot de Saturne. C'est pour qu'il nettoie il élague, il nous soulage de à la fois tout ce qui est inutile, tout ce qui est mort, tout ce qui ne servira plus, tout ce qui n'a plus de potentiel, plus de portée, plus de possibilité de développement, pour repartir sur une force de vie dès qu'il est parti, dès qu'il est parti, euh, de tout à, tout à fait nouvelle. Hein. J'aime beaucoup Saturne, mais quand il est passé, quand il est là, c'est un peu fatigant, mais dès qu'il est passé, oh la vie reprend avec une amplitude proportionnelle à l'état de fatigue qu'il nous aura créé en étant sur notre tête. Donc voilà le boulot de Saturne. Et pour terminer, je dirais que c'est le début des prises de conscience. Pourquoi Là, c'est un concept. Saturne, on l'a vu... <coughs> quand on a vécu cette crise-là euh, terrible il y a trois ans, il y avait dans le ciel en Capricorne, signe de rigueur, de travail d'austérité, euh, Saturne conjoint de Pluton. Hein, Saturne, la rigueur, le froid, l'hiver qui était apparu là depuis 2008, euh, le Pluton, hein, la crise qu'on a traversée, crise économique, crise à tout niveau, Et euh, cette conjonction Saturne-Pluton était très lourde dans le ciel, très lourde, elle se réunit tous les euh, 30 et quelques années, donc c'est pas, pas un truc qui arrive fréquemment. On a vécu vraiment cette période difficile 2020, c'était une horreur. Et puis l'année suivante, il est rentrer en verso, Saturne, pas Pluton, Saturne, hein. et le verso c'est la liberté, la créativité, Saturne qui passe en verso, ça peut être des restrictions de liberté, on l'a vécu, c'était pas super, hein. on a tous été embêtés avec ces histoires-là, et là, il va quitter le verso, donc normalement on récupère pff, de l'oxygène, c'est ce à quoi on s'attend, il va rentrer en poisson, et le poisson sont les idéaux, bien évidemment, c'est l'altruisme, c'est l'humain, c'est la dévotion, c'est être utile, voilà. C'est le dernier cycle avant le démarrage, le fameux lâcher prise. Et Saturne, la rigueur qui tombe, qui arrive dans le signe des idéaux, parfois un peu des illusions, devrait recentrer un tas de choses sur lesquelles on a peut-être parfois des idées un peu abstraites, un peu floues, et donc ça va être son rôle et sa fonction pendant les deux ans qui viennent, c'est recentrer au carré tout ce qui est flou, tout simplement. Recentrons-nous sur du bon sens, sur la logique, sur des bonnes énergies en toute lucidité. C'est, à mon sens, la meilleure façon de gérer cette arrivée de Saturne dans le signe du poisson pour les deux ans qui viennent. Voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, merci pour toutes ces belles énergies qu'on échange ensemble. Et puis, je vous prépare plein de vidéos. À très vite. Merci.